C'est pour vous poser une question. Jusqu'où va-t-on aller comme ça, sans rien faire, sans réagir Sérieux, vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de se foutre de notre gueule Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens Vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de nous mettre en prison petit à petit et que bientôt on va se retrouver comme pendant la guerre des Allemands avec une restriction quelle qu'elle soit, au niveau alimentaire, ou n'importe, dites-moi, une personne par voiture pour aller faire les courses. Bien. À partir du moment où cette personne elle a euh, son autorisation de sortir, hein, qu'elle a signé, etc., elle a le droit de sortir. Donc elle est protégée par le papier, grosso modo. Hein. Tant qu'elle a le papier, il n'y a aucun risque. Elle peut sortir, il n'y a aucun risque. Non, le papier vous protège. Ouais. Si vous n'avez pas le papier, ben bah vous n'êtes pas protégé. Et à partir de là, vous pouvez contaminer tout le monde. Ouais. Pour ça, eh ben si vous n'avez pas votre papier, ben bah, on vous met une amende. Ouais, ouais. De 35 euros, elle est passée à presque 300. Ouais. Donc l'État continue à se faire du sous sur... Notre, notre état actuel, c'est-à-dire euh, notre confinement. Mm. On va bah, bien se douter qu'à un moment donné, euh, il fallait bien qu'ils prennent des, des décisions drastiques hein, pour, euh, pour qu'on soit bien obéissant. Hein. Parce que déjà, quand les gens ils ont perdu leur emploi et qu'ils ont perdu euh, pas mal de choses, euh, et qu'en plus, ils se voient obligés de payer 100, euh, 300... Euh, 300 euros pour un bout de papier qui les protège de rien du tout, bah, on ne se pose pas de questions là, on se pose pas de questions. Autre chose, la police et la gendarmerie qui sont censés euh, vérifier si on a notre euh, sauf-conduit, hein ils ont des masques Ils ont des gants Pas tous Non Certains respectent euh, un maître <rire> il respecte la maître, c'est bien. Hmm vous leur collez votre papier, vous leur donnez votre papier, il le prend, il le lit, vous le rend. Voilà. Si le gars il est contaminé, vous contaminez aussi. Ah ben là, ben ouais, c'est bien ça. Ben oui. Donc euh, voilà. Il serait peut-être temps maintenant d'ouvrir les yeux et de vous dire. Ah, j'ai le soleil hein, dans le dos, c'est génial. Euh, il serait peut-être temps maintenant d'ouvrir. donc, ça veut dire que, vous voyez, je raconte pas de bêtises, hein, le soleil m'éclaire, là, j'ai la lumière du soleil, c'est super agréable. Euh, il serait peut-être temps de vous dire que maintenant, ça suffit. Ça suffit. Alors, euh, confinez-vous, si vous voulez. Hein euh... <rire> j'ai vu une image très drôle à la télé. C'était euh, un drone qui promenait un chien. Bon, alors, on fait comment dans ces cas-là on met euh, le papier sur le drone, on met le papier dans la gueule du chien, et euh, la police va regarder si le chien a bien euh, rempli son papier pour pouvoir aller se promener. Sérieux Comment ça se passe Non mais, vous ne vous rendez pas compte que c'est n'importe quoi ce qu'on vit en ce moment. Autre chose qui m'a interpellé aussi, c'est nous avons un foyer euh, qui a été déclaré en Chine. Hein Alors ce foyer, il a fait le Quasiment le tour du monde. Mais vous avez vu qu'il reste quand même bien concentré sur toute la ligne comme ça qui part de la Chine et qui fait le tour du monde. Au nord, au sud, il n'y a rien. Ouais, bah, euh, je crois que l'URSS, il n'a pas déclaré un seul cas. Non, euh, les Russes, ils n'ont pas déclaré un seul cas. C'est étonnant. Moi, je dis c'est étonnant. Comment ça se fait Ils n'ont pas un seul cas. Peut-être qu'ils ne rentrent pas dans le jeu. Ben non, peut-être pas. Je ne fais pas de politique. Hein. Non, je, je, je suis juste en train de me poser des questions. Est-ce que vous vous posez les mêmes que moi hein? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est un peu n'importe quoi là Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'en en, en tant qu'être souverain, hein, on, on commence à taper du poing sur la table et qu'on se dise stop, ça suffit, ça suffit alors chacun les libre-arbitre, hein, chacun a le droit de faire ce qu'il ce qu veut, comme il veut, chacun a, a, a le droit de suivre euh, les consignes et les directives qu'on leur donne. Alors euh, restez chez vous, oui, bah, bah, après prenez des vacances, hein, après tout, elles sont payées hein, aux frais de l'État, donc autant profiter, <rire> prenez des vacances, c'est très bien, ça, ça, va vous faire bien ouais, ouais, ça va vous faire du bien, ça va, vous, ça va vous recentrer et vous allez vous rendre compte au final que vous voyez, c est, c est, quelque part c'est un cadeau parce que vous allez vous rendre compte au final que vous n'avez pas besoin de système pour survivre. Ben non. Vous êtes chez vous, vous vous occupez, euh, vous retrouvez une vie de famille, chose ce euh, n'était plus le cas. Vous retrouvez une vie de famille. Euh, ah, vous pouvez sortir à 500 mètres de chez vous. Ouais, hein, non, vous, vous, vous après rien si vous sortez qu'à 500 mètres. Hein, Il ne faut pas dépasser les 500 mètres parce que là, c'est dangereux, ça devient dangereux. Et en plus, si vous n'avez pas votre papier, là, forcément, là, c'est là. Voilà, ah, c'est. Euh, no man's land. Bon, alors pour information, hein, même si je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, euh, pour information, je tiens quand même à vous préciser que depuis euh, le 21, je crois, ouais, le 21 décembre 2012, tout est foreclose. C'est-à-dire que ce système n'existe plus. C'est nous qui lui donnons vie à ce système. Ouais. Ah, ouais, je vais peut-être passer pour une folle Ah, mais ça, sais je, je, pas grave, hein. j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Donc nous donnons vie à un système qui n'existe plus. Vous vous rendez compte de ça Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que les gens se réveillent. Alors, euh, bah, euh, on nous envoie un grand coup de pied derrière pour nous dire « Oh, tu vas te réveiller ou tu vas rester endormi comme ça pendant encore des années ?» Parce que là, on arrive vraiment à la croisée des chemins. C'est soit tu continues avec ton système, tu attends désespérément qu'il y ait un vaccin qui arrive, qu'il y ait un traitement qui arrive pour soigner euh, cette cochonnerie qui, euh, que tu fais vivre en fait, en lui donnant un nom. voilà. Soit tu décides de prendre des rênes et te dire stop, je vis ma vie comme je l'entends, au lieu d'aller dans les grands commerces, je vais faire les petits, petits épaissiers du coin qui sont très bien, qui sont bien achalandés, vous avez tout au jour le jour, vous pouvez avoir des fruits et légumes frais, tous les jours, et vous n'avez pas besoin du système, bon sang, bonsoir, vous allez vous réveiller, ou vous attendez quoi Vous ne vous rendez pas compte, là où est-ce qu'il vous emmène. Vous ne vous rendez pas compte hein Ah, oui, oui, oui. ils nous caressent, ils hein, du... sont ouais, ouais, ouais non mais vous allez continuer à être payé, hein. oui, oui, oui, même si vous êtes au chômage technique, etc., vous allez continuer à être payé. Ouais. Mais ça va durer combien de temps Parce qu'au bout d'un moment, euh, déjà que la fenêtre, elle, on ne peut plus aller jusque-là, il petits... n'y a plus moyen. Euh, la bourse se casse la gueule, mais c'est phénoménal. Il y a qu'à regarder euh, sur Internet. Mais là, tout va bien. Il y, y en a, ils se disent Mais moi, moi je, je le veux, ce vaccin. Je le veux, ce vaccin. Puis, je le veux, ce, ce, ce médicament euh, qui va nous donner plein de trucs. Alors. Euh, Ceci dit, entre parenthèses, oui, il y a un médicament. Ouais, il y a un médicament. Il y a un traitement. Pour ceux qui auraient été impactés par la grippe du virus, il y a un traitement. Sauf que ce traitement, bah, avant, on le trouvait en pharmacie. Mmh. Ah ouais. Mais non non. non, non. Ça a été réquisitionné par les labos pharmaceutiques, hors de question d'avoir ce traitement. Pourquoi ce traitement soignait les gens. Ça a été prouvé. Ce traitement soignait les gens. Il soignait ceux qui avaient la grippe, ceux qui avaient attrapé... Ceux, pour ceux qui y croient, ceux qui avaient attrapé ce satané virus. Et je dis, le satané virus, il bah, euh, y avait un traitement. Sauf que les lobbies, bah, ils ne sont pas d'accord. Bah non, bah non, bah non, bah non, non. non, mais c'est mieux de... C'est mieux de, de propager la peur, c'est mieux de faire en sorte que les gens, bah, euh, ils aient peur, ils soient confinés, et en, en se regardant dans les yeux, en se disant, « Oh, mais peut-être que tu l'as, toi !» En regardant le mari, en se disant, « Ouais, mais t'es sorti, attention, peut-être que tu l'as attrapé !»« Ouais, Ouais mais le mari, il avait le papier, il ne craint rien, le papier, il est préservé !» Il craint rien C'est hallucinant, mais vous vous rendez par contre à quel point ça redevient ridicule cette histoire. Ça devient ridicule. Alors on nous dit, euh, j'ai encore vu passer euh, ce matin sur Facebook quelque chose qui m'a relativement fait rire, hein. c'est que euh, avec l'approche du printemps, de l'été, les jours allaient se réchauffer et que donc le virus ne résisterait pas à la chaleur de l'été. Mm -hmm. D'un autre côté, <rire> ben... Bah, euh, on est quand même, pour, que, pour autant que je sache, hein, si je ne suis pas trop bête quand même, pour autant que je sache, notre corps est quand même à 37 degrés. Hein? Bon. Alors si le virus ne vit pas au-delà de 26 ou 27 degrés, et qu'on le tue, qu'il meurt, hein? qu'est-ce qu'il fout là, chez nous, à 37 degrés hein? Notre corps développe des anticorps, il développe la fièvre, pour se débarrasser de ce truc mais il reste il reste il, il s'accroche le il s'accroche le bestiaux il reste pourquoi alors que normalement il doit mourir à 26 ou 27 degrés alors qu'à nous 37 degrés eh ben il persiste il est là et il s'incruste ça choque personne non tout va bien bon, bah écoutez que dire l'autre moi franchement euh, j'aime pas euh, alors, je vais vous dire, le confinement, pour moi, c'est, comment dire, un état de repos. J'en profite pour me reposer, j'en profite pour... Euh, si j'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant, c'est parce que j'observais un petit peu ce qui se passait. Mmh. J'observais. Alors, euh, le matin, dès le réveil, on vous assomme. Le virus. Ah ouais, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Plusieurs fois par jour, d'ailleurs. Hein? Le matin, le midi, le soir, dans la journée, bref, tout le temps, on vous l'assomme, on vous l'assomme. Et même si vous ne voulez pas y penser, ben vous êtes obligé d'y penser parce qu'on vous le refile tout le temps. Moi, j'aurais un petit conseil. Hein. Euh, soit vous arrêtez de regarder la télé, soit vous arrêtez de regarder les chaînes euh, publiques. Hein, qui ne sont là que pour vous faire peur. Voilà, c'est une bonne chose. Si vous sentez la peur monter en vous, eh ben écoutez de la musique. Ouais, il n'y a, a rien de tel. Vous savez, la musique qui bouge, qui fait... Et ça va mieux après. Ça va mieux. Vous avez plus peur. Non, bah non. Pourquoi Parce que bah, vous oubliez euh, tout ce qu'on vous dit. Vous oubliez que cette saloperie, euh, cette saloperie de gouvernement est en train de nous emmener euh, là où on ne veut pas aller. Mais que malgré tout, des gens qui... Euh, mais même des gens éveillés. Des gens éveillés et tout tombe dans le panneau, tombe dans le panneau, parce qu'ils y croient, parce qu'ils donnent vie à cette histoire, moi euh, bah, je vais vous dire, ça fait des mois, des mois, que je traîne une rhinophagite, d'abord ouais. bah, je ne prends pas de médicaments, bah, alors je me soigne avec des huiles essentielles, je me soigne euh, avec euh, bah, tout, tout ce qui est à, à, à base d'huiles essentielles en fait. Et euh, je prends un peu d'agent coleïdal. Collé, euh, je prends beaucoup de vitamine C. Mais il euh, faut vous dire que moi, je suis un cas à part. parce que, Alors déjà, quand je tombe malade, je ne fais pas de fièvre. Non, jamais. Je fais pas de fièvre. Pas moi, la fièvre, que je connais pas. Ou très peu. Hein. Quand j'étais jeune, j'en faisais non je ne fais plus bah non, depuis, euh, depuis l'âge de mes 35 ans l'âge là, là où je suis restée mentalement j'ai mes 35 ans okay. je, mon corps lui il fait ce qu'il veut moi dans ma tête j'ai 35 ans je ne bouge pas bah. et donc euh, ma dernière fièvre a été à l'âge de 35 ans et je suis montée royalement à un joli 38,5 38,9 voilà. bah ouais depuis j'ai pas de fièvre pas bah non donc, euh, j'ai des rhumes, j'ai des rhumes euh, d'hiver. Euh, Là, j'ai euh, le rhume des foins qui arrive. Ouais, bah, euh, pff, voilà. Mais des allergies au pollen, ce que vous voulez. Alors, oui, vous pouvez aller regarder sur euh, euh, le, le livre euh, Le Grand. Euh, le grand dictionnaire des maladies et on vous dira pourquoi vous avez ce rhume des foins, etc. Moi, je me suis pas encore posé la question. J'y suis pas encore allée, non. J'étais pour des trucs plus importants. J'ai pas, pas été. Et je pense que je me posais. J'ai quand même allé regarder parce que c'est quand même important de savoir pourquoi est-ce que on a des rhumes tout C'est quoi le problème C'est quoi le délire encore Qu'est-ce qui se passe bon. En fait, moi, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que on est vraiment en train de nous prendre pour des groupes. Et nous, on se laisse faire. Voilà. C'est logique. C'est logique. Ouais, bah, bah, hum. Dites-vous que votre attestation vous protège pour l'instant. Hein? Tant que vous avez votre attestation, vous n'attrapez rien. Si vous n'avez pas votre attestation, vous risquez d'attraper quelque chose. Euh, une personne par voiture, évidemment. Hein? Parce qu'à deux, on ne sait jamais ce que ça va donner. <rire> Tiens. Euh, les gendarmes qui regardent vos papiers, mais qui n'ont... Euh, mais c'est pas de leur faute hein c'est pas de leur faute hein. ils sont pour rien hein. ils ont fait la demande hein. sauf que ben, euh, non l'état les, les, envoie euh, nos l'état euh, envoie soit soit il envoie nos les masques et les gants euh, en Chine ou ailleurs hein. parce que nous en France on en a pas besoin au final on en a pas besoin pourquoi faire ça sert à rien hein et donc ben, les gendarmes les hôpitaux se retrouvent sans masque et sans sans gants. Alors qu'il y en a, il y en a, il y en a. Hein? Y en a ouais. Je connais quelqu'un qui est très bien placé pour vous le dire. Hein? Il y en a. Hein? Ils ont reçu des milliers de, de gants et de masques euh, récemment. Hein? Mais l'État les, les donne pas. L'État les donne pas. Non. Donc les gens dans la panique, eh ben, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils cambriolent les voitures des médecins pour récupérer des masques et des gants. Hein? Du coup, il me semble, ils ont plus de masques et de gants non plus. <rire> C'est pas vous ça C'est pas un peu le serpent qui se mord la queue là quelque part Je sais pas. Dites-moi, je me trompe ou bien je me fais des idées hein? Je sais pas. Euh, je crois que le virus il, il, est, il, il passe pas non plus la frontière de la France. Non. Bon. Alors nous on aide tout le monde. Le, le, le gouvernement il aide tout le monde. Hein. Il, il aide tous ceux qui ont euh, qui ont euh, soi-disant ce virus. Hein. Et par contre ici il, aucune aide. Non. Tu restes chez toi. Et puis la seule défense que tu as, ben, c'est ce petit papier qui te protège. Ouais. À une personne dans la voiture, forcément. Hein. Et pas euh, bah, ton chien... Euh, bah, ton chien euh, soit tu le promènes dans l'Est avec ton petit papier. Euh, bah, soit tu le fais promener par un drone. Je trouve que cette image était vraiment très, très significative de la connerie où on vit en ce moment. Euh, voilà, je... cette, diffé... cette, cette vidéo est un peu différente de celle que je fais d'habitude, mais sérieux là, là, sérieux, sérieux quoi, sérieux. Est-ce que vous voyez pas où est-ce qu'on nous emmène Est-ce que vous ne voyez pas la connerie C'est plein de... de... C'est paradoxal, voilà. C'est plein de paradoxes, voilà, le mot est exact. C'est plein de paradoxes. Ah oui, oui, oui, oui. Ah, nous avons notre ministre de la Santé aussi qui a donné sa démission. Bah ouais, bah ouais. Elle avait dit à Macron hein, depuis euh, de nombreuses années qu'ils allaient avoir un super machin qui allait leur tomber sur la gueule. Bah, forcément, enfin, qui allait nous tomber sur la gueule en l'occurrence. Et euh, bah, Elle est bien placée hein, parce que son mari est quand même. Euh, C'est un, un expert ou un scientifique, ou je ne sais pas. Hein. Et elle est en elle-même médecin. Elle savait de quoi elle parlait. Hein Mais, dites-moi, elle le dit maintenant, hein puisqu'elle a perdu son poste. <rire> euh, oui, elle a perdu son poste. Et puis, elle s'est ramassée royalement municipale. Euh, je fais pas de politique, hein, je constate seulement. Hein elle s'est ramassée royalement municipale. Bon, ça c'est une chose. Mais la deuxième, est-ce que quand elle a vu que le, ce cher... Euh, ce cher monsieur qui nous sert de président hein, quand elle a vu qu'il ne prenait pas les bonnes décisions est-ce qu'elle a quitté son, son poste est-ce qu'elle a dit stop, moi j'arrête, j'arrête les frais si tu ne veux pas m'écouter, moi je m'en vais ça ne m'intéresse pas d'avoir euh, autant de personnes euh, qui vont sûrement décéder ou qui vont être contaminées sur la conscience non, ça ne m'intéresse pas ben non, elle ne l'a pas fait alors non, elle ne l'a pas fait mais en plus elle a dit que tout allait bien, en plus elle a dit que tout allait bien, ouais ouais. Alors à Macron elle a dit que ça allait pas du tout, et à nous elle nous a dit qu'elle allait bien. Elle a réduit les hôpitaux, elle a réduit les chambres d'hôpitaux, elle a fermé des services, elle a fermé des cliniques, elle a fermé tout ce qu'elle pouvait au final, tout ce qu'elle pouvait poursuivre le système. Et maintenant qu'elle se retrouve sur rien, qu'est-ce qu'elle fait Pouf Elle dit « Mais moi, je vous avais prévenu !» Ah ouais, tiens, c'est venu bon... oh. ah, Non, mais sérieux Et maintenant, elle va venir pleurer, parce que « Oh, moi, j'avais dit, je lui avais prévenu !» Ah ouais, tu l'avais prévenu lui, mais nous, est-ce que tu nous as prévenu, hein Espèce de... <coughs> que je dirais pas. Non, hein, on n'a pas été prévenu, nous. Là, non. Là, non, non, non, non, c'était pas intéressant, hein C'était mieux de rester sous la coupole du système, c'était mieux, mmh. Avoir le bras long, c'était bien. Hein ouais. Alors, euh, peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'elle restait sur place pour pouvoir avoir des informations et pour pouvoir les divulguer. <rire> Tant qu'elle était au pouvoir, elle n'a rien divulgué du tout. Hein elle n'a pas contacté les lanceurs d'alerte pour les prévenir non plus. Non, non, non Elle a gardé ça bien au chaud pour elle. Hein et puis maintenant, elle vient pleurer en disant que « Oh, mais je l'avais dit !» Bah ben ouais, hein? espèce de gnagnon, tu l'avais dit, espèce de nunu. Je veux pas être désagréable, non, mais espèce de nunu. Je suis bien sûr que tu l'avais dit, mais pas aux bonnes personnes au final. Hein? Voilà. Donc moi je trouve que ça serait temps que bah, on fasse quelque chose en fait. Hein? Chacun de notre côté, hein, euh, puisqu'on peut pas se réunir. <rire> voilà. Chacun de notre côté qu'on fasse quelque chose et qu'on se réunisse quand même par la pensée par le cœur, hein? par, euh, par l'amour qu'on a euh, les uns envers les autres. Hein? Euh, il paraît que c'est quand on est au pied du mur qu'on voit comment il est haut et qu'on trouve les meilleures solutions. Bah, c'est le moment, hein? parce que là, le pied du mur, on y est. Alors, soit, soit vous êtes au pied du mur et là, qu'est-ce qu'on fait Soit vous êtes à la croisée des chemins et vous dites, bon, moi, je... Je continue avec le système. Ouais, ouais, il va finir par nous trouver un truc. Ouais, et ben, il va finir par nous sauver. Soit vous vous dites, euh, bah, euh, là, le système, j'en ai rien à foutre. Moi, je vis ma vie. Voilà. Le choix vous appartient. Vous avez votre libre-arbitre à vous de voir. Mais euh, les travailleurs de lumière qui sont ici, bas en ce moment, bah, je vous signale qu'ils ont besoin de tout le monde. Ils ont besoin de beaucoup de monde, ouais. Ben, pas ils pas qu'ils ont besoin au final, c'est parce qu'ils aimeraient sauver le plus de monde possible. Hmm. On ne peut pas aller au-delà du libre-arbitre, c'est contre nature. Non, on ne peut pas. Donc, bah ben, euh, on fait euh, ce qu'on peut, comme on peut. On continue à dire euh, des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Et euh, si, vous avez, euh, si vous commencez avec euh, ce confinement, cette... Euh, cette prison dorée, ce cadeau qu'on nous fait en ce moment, si vous commencez à ouvrir les yeux sur la vérité, bah, il n'est jamais trop tard, hein, en fait, pour changer d'avis. Bah, il jamais trop tard. Et euh, pour prendre la, le bon chemin et la bonne décision, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez, allez-y. Et au contraire, ça sera avec plaisir. Parce que plus on, plus on est de fous et plus on rit. Hein voilà. Sauf que là, on nous empêche de rire aussi. Ouais. On est en prison, papa. Ah non Ouais, ouais, on peut peut-être voir le voisin et encore peut-être peut qu'on va nous demander d'aller voir le voisin qui a papier, je ne sais, euh, euh, sais pas. Je ne sais pas. Dans les soirs, moi, je plains euh, les personnes âgées. Mmh. Les personnes âgées sont à plaindre. D'ailleurs, au final, c'est peut-être les seules que je plains. Ben bah, ouais. Parce que. Bah, il... Ils, avaient déjà, ils étaient déjà chez eux, certains, étaient en, certains sont dans des EHPAD, donc forcément, ils ne sont pas chez eux, donc ils n'ont pas euh, la chance de pouvoir être chez eux. Et donc, bah, ils ont perdu le contact avec la famille, parce que des fois que le virus se transmettrait par téléphone, hein, on ne sait jamais. Hein. On ne sait pas, on sait pas. La seule chose que j'ai vue, moi, c'est que ce papier nous sauvait de beaucoup de choses, ouais qu'on avait ce papier on était protégé. Ouais. Si on n'a pas ce papier on n'est pas protégé. Et l'État continue à nous fonctionner. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, à vous de voir. Hein. Sur ce je vous dis bah, bon confinement, bonnes vacances, profitez du cadeau, faites-vous plaisir et d'ici une prochaine vidéo, bah, euh, prenez soin de vous.